Bienvenue sur Xbox vous êtes avec SnakeX et le Stat. Salut Et on est là pour vous présenter. Ah, vous l'avez vu, mince Elle est légèrement dépassée. Non, il est vu On est là pour une vidéo totalement accessoire, mais qui n'est pas accessoire. Bah ouais, forcément. Forcément. Pour justement un périphérique qui a beaucoup fait parler de lui depuis le 3 2019, puisque nous sommes en novembre 2019. Et donc, cet accessoire, c'est. La manette Elite série 2. C'est la boîte. Mais elle est belle quand même. D'accord. Elle brille. Elle brille de nuit de feu. Exactement. Voilà. Cette manette vient remplacer... Attention, effet spécial. Oui la première élite sortie en 2015. Le 27 octobre pour être précis. Exactement. Tout à fait. donc elle a 4 ans. Exactement. Joyeux anniversaire. Adieu. Fait. Alors, la blanche est sortie un peu après. Hein. Euh... La blanche est sortie un peu après. Et entre-temps, il y a aussi la version Gears qui est sortie. Celle que euh, tu n'as jamais pu te payer, même en cassant ton PUL, je crois. Euh, c'est ça, c'est ça, c'est ouais. exactement ça. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et euh, qui en plus cote un petit peu, je crois, maintenant, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Donc, bon, bah, tant pis, on va se faire une raison. Voilà. Euh, cette nouvelle manette Elite X-Series 2. Donc, comprend pas mal de choses. Donc, faut la voir pas comme une. Une révolution, c'est l'évolution logique de la première. Voilà. Avec le prix qui logiquement a évolué aussi. Mais il y a aussi une raison. Mais il y a une raison, bien sûr. On va en parler. Voilà. Alors, cette manette, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la boîte Explique-nous pendant que je débatte. en fait. Alors, on retrouve la manette. C'est le principal, c'est surtout pour ça. Je m'étonne, Voilà. Deux différents d pour ceux qui préfèrent soit une croix, soit un truc un peu plus rond. Différents sticks, courts, long et et on va les appeler PlayStation. Non, je t'ai dit, c'est un développeur indien qui a voulu faire un stick bombé. Elle est drôle, hein Je bien. Mag... Magnifique, hein, t'as vu Non, oui. sans, sans blague, c'est un bouton de chemise, en fait. Mais c'est vrai que c'est un, un stick PlayStation. Il est il est, il est, il est, il est... arrondi au-dessus. Il est arrondi, il est tout petit, il est marrant. Regardez, hop, regardez comme il est. C'est rigolo. Ouais, c'est oui. injouable. Hein. Avec, hein. Ah moi j'arrive pas. Je... Ah, moi moi j'ai je... le doigt qui glisse. Parce que pourtant il y a des petits cercles pour, Alors, pour éviter ouais, que tu ouais, dérapes, mais... mais non, mais non non, non ouais. c'est étonnant. On retrouve les quatre palettes qui vont à l'arrière qui sont un tout petit peu plus courtes. Exactement. Ouais. Voilà. La housse de transport, très pratique. On va voir pourquoi. Elle ouais. est encore plus pratique que la première. Pour transporter déjà. <rire> pour transporter. Une nouveauté un dock pour la charger. Oh. On va expliquer pourquoi. Oh, un Une clé magique. Mais ça on va attendre. Ouais. Bon, elle passe si magique. Et un câble USB-C. Et là. Ni le micro usb Apple, this is a revolution. Exactement. Imagine, ça aurait été un Lightning. Ah ouais, la ah vache. <rire> <rire> non, mais non, ils sont même en train de remplacer le Lightning par des USB-C. C'est ça. Donc voilà, donc de l'USB-C, donc c'est nouveau sur cette manette-là. Ouais. Euh, c'est la première manette, c'est le premier périphérique, je crois, même Xbox One, qui propose de l'USB-C. Euh, ça augure certainement euh, l'avènement de l'USB-C euh, de manière globale dans le monde de l'informatique notez bien ce qui vient d'être dit, là c'est peut-être ce qui est précurseur des annonces sur la Scarlett, et peut-être sur la Scarlett aussi ouais, exactement, tout à voilà. fait bon. parce que je suis sûr que Scarlett Johansson a déjà un câble USB-C chez elle mais <rire> si en plus on peut l'avoir sur Xbox Scarlett ça, ah. ça, parfait. Mais magnifique, t'as placé ta tout <rire> pourrie sur la Scarlett Johansson mais oui mais on l'a fait tous celle-ci le mec il est content quoi Voilà. alors, alors sortons la planète noire, alors, alors voilà <rire> On va la comparer. On va la comparer à la bestiole. Déjà, alors, en termes de design, il ouais. y a quand même quelque chose qui est assez flagrant. C'est que la Elite 2, qui est là, est vachement black. Black, black, black, black, black. Surtout comparé à la blanche. Alors, surtout comparé à la blanche. <rire> mais si on prend le modèle d'origine, ouais, qui est exactement. plus répandu, euh, effectivement, la croix, que ce soit ce, ce dipad là ou la croix standard, euh, elle est argentée. À l'intérieur des sticks, c'est argenté. Attends, mais là il faut montrer à l'intérieur des sticks, c'est plutôt classe. En fait, on a une espèce de métal brillant ouais. qui est plutôt plutôt joli. En fait. Carrément. D'ailleurs, on voit nos éclairages qui se reflètent à l'intérieur. Non, franchement, est euh, ouais. est... Elle la, est belle. Le, le dessus de la manette qui était aussi argenté, là, c'est vraiment full black avec le, si, le bouton. T'as des as tes gâchettes qui sont légèrement euh, grisées. Qui et sont argentées. un peu plus grisées, mais qui ont ouais. un aspect métallique. Je trouve qui est vachement sympa. Ouais, tout à fait. Façon, ouais. Et même combat pour l'arrière. Tout à fait. Alors c'est marrant parce que là. Enfin, ils sont, ils sont quand même plus foncés, mais ils font relativement gris, là, quand même, je crois. mais bah, ils sont gris, hein, sur le... Non, non, mais là, ils sont gris, ouais, gris, gris foncé. Voilà. qui fait ça, mais on ouais. voit quand même bien la différence entre le gris clair et le, et, et le, et le gris foncé. Exactement. Là, euh, à côté. Et, euh... et devant, les grippes. Les grippes. Alors, pour ceux qui râlaient parce que les grips se sont Alors, c'est là qu'on va attaquer justement les nouveautés de la manette. Ah oui, bien sûr, excuse-moi. Non, non, mais... Euh... Donc là, effectivement, les grips étaient ju juste à l'arrière. Sur cette nouvelle version, ils sont à l'avant. Alors, tu sais ce que ça me fait penser Moi, j'ai l'impression d'avoir un, un Pro Controller Switch. Il a aussi là, cette coupure, en fait. Euh... C'est vrai. Voilà, c'est... Je pense pas qu'ils se soient inspirés du Pro Controller Switch. Je hein, pense pas. Pas du tout. De là, le prendre en grip, ce serait dommage. Oh, ça serait bête. <rire> Il a placé sa blague pourrie aussi. Ah, voilà. euh, donc je trouve moi esthétiquement, je trouve que ça, ça gâche un peu euh, cette coupure, mais... moi j'adore en personne. Oui mais après c'est le, le, le design il, qui fait que voilà, on a, on, on, enfin, on a un grip sur, tout autour de, de, de, de ces deux excroissances. Alors on n'a pas joué assez longtemps encore pour vous dire si les grips se décollent. Parce que euh, moi j'ai dû faire euh, euh, peut-être 6 heures de jeu avec pour ouais. l'instant. Et c'est vrai qu'il euh, y avait ça comme problématique. Il y, y avait ça comme personnes... problématique, mais a priori, dès le début, ils ont quand même annoncé que la manette euh, était bien plus costaud que ce que pouvait être la première. Donc. Pour moi il n'y a pas de raison enfin ils ont amélioré forcément ça ça serait, c est, c est, ça serait juste que j'attends de voir après un an d'utilisation comme c'est le cas avec ma blanche ouais. euh, de Elite, c'est si j'ai des queenements sur lesquels on reviendra dans un bah, an bah, là, on une... <rire> Mais, bah, Elite euh... deux un an après voilà c'est ça exactement est ce ouais. qu'elle queen ou pas c'est ça <rire> voilà. euh, donc dans les nouveautés allons-y alors Allons. on a Nos toujours nouveautés. la personnalisation des ouais. boutons on peut retirer Faut la faire... croix c'est Gentil, tu montes la Elite 1, voilà donc je montre qu'on peut retirer la croix. Voilà exactement les sticks, les sticks, toujours la même chose. Pareil, hein. voilà, vous amusez à les retirer, tac tac. Voilà, mais là où c'est intéressant, c'est quand on retourne, hop là, on reviendra devant après. Il y a encore autre chose, mais moi j'ai un cache pour, euh, pour, pour la batterie ou pour les piles, mais je peux pas. Et voilà, et donc c'est là qu'est la nouveauté, ce qui pourrait justifier le, le, la hausse de prix, c'est qu'en fait on Tadam a euh, on a une batterie intégrée. Exactement. Voilà. Batterie intégrée, tout à fait, avec donc, le batterie intégrée et forcément rechargeable, hein, pas jetable, voilà, donc ça c'est le dock. Le dock sur lequel on pose sa manette donc en fait vous pouvez laisser brancher en permanence votre dock via le câble à votre console vous avez juste à reposer votre manette et se recharge super nouveauté et ça je trouve ça vraiment top parce que moi j'aime bien ranger ma manette quand j'ai terminé quand j'ai fini de jouer pour la protéger on peut la recharger directement dans la housse donc, en fait ça se branche sur le dock à l'intérieur et ça recharge la manette c'est génial en fait voilà donc, vous avez votre dock top, quoi. à l'intérieur et vous posez la manette dessus et pour fermer et ça recharge. Non mais ça c'est ouais. top, c'est top. Ça moi je trouve ça juste top ici ou pas. Et je trouve l'idée intelligente. Je l'avais pas vu même à l'origine quand, quand je l'ai quand je récupéré. Et euh, c'est toi qui m'a fait découvrir. Je trouve ça vachement bien. Parce que donc pas regardé les vidéos qu'on a faites de le 3 on l'expliquait. C'est ça. Fait. Oh là là ouais. mais j'ai oublié c'était. Franchement. Euh... Attention on lance le on lance le moment polémique par contre. Alors voilà ça <rire> alors clairement la batterie intégrée ça va plaire ou ne pas plaire parce Exactement. que comme des manettes PlayStation euh, bah quand la batterie est à chaise, comment fait-on Les plus bricoleurs arriveront certainement à la remplacer. Les moins bricoleurs, bah, ils, ils joueront en filaire. Euh, ouais, Mais ils repasseront à la caisse. S'ils sont ils pas bricoleurs et qu'ils qu ont de l'argent. Et qu'ils veulent pas jouer qu'en filaire. Exactement. Donc ça, c'est le problème des batteries intégrées. On a le même problème sur les téléphones, on a les mêmes problèmes sur tout ce qui est à batterie et qui n'est pas interchangeable. Mais c'est juste dommage qu'à ce prix-là, ils est quand même pas prévu de filer juste la batterie en fait en fait c'est ça ouais une batterie amovible mais qui soit qu soit fournie avec franchement ça aurait été top. Bah ouais exactement enfin, c'est pour la Lite 3. Ouais d'autant plus que d'autant plus que enfin, la batterie elle pèse quoi enfin je sais parce qu'elle est nouveau par rapport au, au... Bah après alors voilà y, y y euh... des, alors, on, va, on va continuer sur les nouveautés euh, donc on revient devant oui, pardon. Donc, devant. on retrouve notre interrupteur ici sur la première élite qui permettait de choisir entre profil 1 et profil 2. Vous l'avez ici, pardon. Voilà, Maintenant, c'est un bouton à presser. Et vous avez en fait trois petites diodes juste là, pardon. Voilà, ici, trois diodes qui trois. Éclairs, en fait, qui, euh, qui vont s'éclairer. Alors, on les voit mieux, en fait, ici, les diodes, et qui vont en fait permettre de sélectionner les profils quand vous aurez passé du temps dans l'éditeur de profils qui est voilà, pas le alors plus, plus simple pas du monde. Pas... Ouais. Voilà. Vous en avez fait, juste il, un il est vachement bien. Mais son problème, c'est l'ergonomie en fait. C'est compliqué, ouais. Je me rappelle plus qu'on donnait un nom à sa manette euh, à la Elite 1. On vous plus de ça euh, Si, si, tu peux donner un nom à ta manette et je crois même que tu peux le faire sur les autres manettes. D'accord, ok. Voilà. Bah, mon projet, des... c'est une nouveauté. Voilà, c'est. Alors, on va quand même juste. Vrai qu on n'en parle pas, mais il y a toujours le connecteur original. Ah oui, un hein. ouais. Si ouais. vous voulez mettre ouais. le, le chatpad et compagnie, il est toujours là. Voilà. voilà, le casque directement et le chatpad, comme on, on l'a dit. Alors, autre nouveauté qui, elle, est un peu plus cachée, quand on enlève le stick. Et c'est là qu'intervient la clé magique. Je sors la clé, excusez-nous. Hop Je l'avais préparée, hein, bien sûr, en on ne peut pas qu'on passe. Voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on trouvait sur des marques de. C'est ce ce les... pas un médiator, chez, chez, chez, des gars. oh, <rire> chez des marques faudrait essayer. Chez des fabriques entières, on l'avait déjà trouvé. Ça permet de régler la dureté du stick. Exactement. Voilà, il y a 2-3 positions. Euh, en fait, on passe en voilà. hyper méga souple. On voit, on voit la petite vis cruciforme en fait juste juste ici là à l'intérieur du, euh, du stick. Et donc quand on quand on visse ou qu'on dévisse, on a effectivement aller à un demi tour euh, un demi tour pour pousser vers le fond, un demi tour pour remonter en fait ouais. la petite vis. Et ça a un effet en fait sur le sur le stick. Alors moi sachant que je joue quasiment tout le temps en dur. Hein. Ouais. J'ai du bah, mal moi, à j ai j ai du mal à jouer en plus de Il y a plus de, de précision. Hein. Mais euh, voilà, la nouveauté existe. Euh, ça permet, ça permet à chacun de d'avoir ouais. ce qu'il qu veut. J'ai quand même pas été bluffé par rapport à certaines manettes, dont des manettes Razer, par exemple professionnelles, où là on a quand même. on c est sent... sur 360 déjà. Ouais. On sent bien la différence quand on quand ouais. on règle en fait euh, la dureté. Euh, là c'est euh, on passe de, de très flottant à à, un à peu moins plus, flottant. Voilà à moins flottant. C'est pas non plus euh, voilà la révolution de ce côté-là. Mais ça existe. Voilà. Autre révolution. Évolution. Derrière. On avait avant, ça c'est top, ça. un interrupteur qui permettait de raccourcir la gâchette. Et ben maintenant, on en a trois. Voilà. Positions. Et ça c'est plutôt bien. Euh, trois positions, donc vous pouvez les voir. Hop là, juste ici, pardon. Excusez-moi, je mets mes doigts devant la caméra. On les voit ici. Voilà. On voilà. voilà. voit en fait, bien les trois positions. Vous avez trois positions et euh, donc très court, comme c'est le cas ici. On est en très court. Après vous avez le médian et vous avez le très long, voilà, le très long et le médian. Et donc ça, c'est bien en fonction du type de jeu, pour le coup. Ouais, parce que pour le coup, entre la course et les FPS, on sent vraiment, hop, là, voilà. On va clairement là. pas utiliser la même chose. Voilà. Sachant que le médian ressemble, fais voir, là, tu t'es mis en cours, là, c'est ça euh, là, je suis en cours, attends. Là, donc, je suis en, en cours. Court. Voilà, donc la. c'est bien ce que je disais. La position médiane, en fait, de la, de la de Elite la 2, 2 c'est la position courte de la, de la, de la Elite 1. Il y a, une, y a une, version, une version encore plus courte. Et là, la version encore plus courte, c'est... Ouais. Je ne sais pas si. Ça. Ça, ça se transforme Et alors, pour l'avoir testé dans Call of ouais. Dans l'année Call of Duty, c'est top. D'accord. Bon. Ah bah c'est instantané, tac, tac. Pas hein. me dire. Voilà. Euh, donc voilà. Autre nouveauté. Euh, qui ne se voit pas. Ah Mais il y a du Bluetooth. Ah, et ça, ça change. Sur la Elite 2, il y a du Bluetooth. Et ça, ça change la vie. Ça, c'est ce qui nous manquait sur cette, sur cette, sur cette manette-là. Le Bluetooth est arrivé sur les manettes Xbox One depuis ouais. la Xbox One S, ce qui permettait rapidement de la rendre compatible avec Windows 10 sans d'ongles additionnels. Euh, et ça, eh ben, je, pour, pour le coup, c'est une belle évolution, puisqu'on attendait tous le Bluetooth sur cette manette-là. Et euh, bah voilà, la Elite 2 euh, apporte cette nouveauté. Elle pouvait pas passer à côté, de toute façon. C'était pas possible. Clairement pas. Ce serait ça fait allumer. Voilà. C'était. Faut que je ça été le feu. Le... Allumer le feu. Ah, pardon, je ne l'avais pas. Excuse-moi. C'est tu... tard. Tout oh. à fait, tu as raison. Que je t'aime quand tu fais des blagues comme ça. <rire> alors, continuons. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. De la ouais. euh, Voilà, non, c'est... Euh, voilà, en fait, si on résume rapidement... Si, alors, si puis tout à l'heure, on disait les... les... Ouais, il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a une légère différence... Les palettes sont dans un les, peu plus courtes. Dans les palettes, elles sont, elles sont moins larges, en fait, aux extrémités des palettes voilà Voir, ici. Donc pour résumer, plus, euh... en gros, euh, la manette maintenant elle a une batterie intégrée, elle a un design full noir, des grips mmh. devant, trois profils euh, différents paramétrables directement mmh. sur votre console, et qu'on peut changer à la volée. Hein, et qu'on peut changer à la sûr, volée sur la manette directement, bien sûr. <rire> vous les paramétrez sur la console, mais vous les changez à la volée là-dessus. Euh, L'USB-C à la place du micro USB, le Bluetooth et euh, le trois de Bluetooth. positions de gâchette à l'arrière et les grips à l'avant. Voilà, plus le doc de charge bien sûr. Plus le dock de charge, bien intégré. Évidemment, et euh, où on peut recharger directement euh, à l'intérieur de sa housse de, de, de, de transport. Donc ça fait finalement pas mal de nouveautés. Euh, alors pour un prix qui est un tout petit peu plus élevé, bien rappelons évidemment. Le prix 179, 179 euros. Voilà, euh, de mémoire, celle-ci était à 129 euros. Euh, si vous rajoutiez effectivement euh, le, la batterie de... avec, ça faisait un peu plus cher. Bon voilà, on paye, on paye l'évolution de la manette. Euh, Niveau autonomie, c'est meilleur aussi. Hein. Ouais, niveau autonomie, c'est aussi meilleur. Euh, Et donc... le, le confort en main est instantané. Enfin, pour le coup... Euh... Non, mais la prise en main, elle est top. La prise en main est top. Oui. Elle est un peu plus lourde. On ne l'a pas signalé, mais elle est un peu plus lourde dans la main. Si vous l'achetez dans votre télé, ça fera un gros trou. Hein. Alors, enfin, voilà, pour le coup, par euh... rapport à une Elite 1, euh, un, c'est pas flagrant. Par rapport à une manette euh, standard, ah, mais vraiment les manettes euh, habituelles... Ah, si, si. Enfin, on sent quand même le... Ouais. Non, mais à comparer à la manette ouais. standard, c'est le jour et la nuit. Ah oui, non, ça on est bien d'accord. Ouais, effectivement. Voilà. Euh, bah écoutez, que dire de plus C'est déjà pas mal. Donc cette manette, en conclusion, franchement, elle est top. Ah non, elle est top. Ouais, vraiment, elle est d'un confort incroyable, prise en main instantanée. Euh, ouais, non, non, on se voit bien faire de longues sessions de, de jeu dessus. Euh, à voir comment les gâchettes vont durer, comment les on va voir vont comment la manette aussi. va vieillir voilà, de manière globale. Exactement, c'est ça en fait. Euh, mais en tout cas, Microsoft promet d'avoir largement améliorer la solidité de, de la manette, donc bah, là, pour le coup, il n'y a que le temps qui pourra en dire plus sur cette manette-là. Exactement, et on vous la en tout cas, bien sûr. Feu, la Elite 1, mais qui, qui, qui, qui quand même euh, a, fait, a eu de, de, de beaux jours devant elle, et à mon avis, beaucoup de joueurs vont continuer à s'éclater avec. Bah, D'autant plus qu'elle est quand même moins chère. Donc, euh... Exactement. De se trouver, avis, il va y avoir des promos. Surveiller le Black Friday, je pense que ça va... C'est assez probable. Ça va, ça va y aller. En tout cas, comptez sur nous pour vous partager ce genre de promo-là. Exactement, tout à fait. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis sur xboxlive.fr. On se retrouve pour un prochain test, bah, prochainement justement. Exactement. Et euh, bah, d'ici là, on vous souhaite tout le meilleur du monde sur votre Xbox plein de bons jeux. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à nous dire aussi si vous avez acheté la manette, ce que vous en avez ouais, pensé. Donnez-nous votre avis, c'est super important. Est-ce que vos grips se sont décollés <rire> On ah, Est-ce que vous l'avez renvoyé, euh, bon. comparé à la version Exactement. 1 voilà. N'hésitez pas à nous dire tout ça, et on se retrouve très bientôt, c'est ça ben à très bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.